Vous arrive-t-il de vous sentir trahi Trahi par quelqu'un en qui vous avez mis toute votre confiance, quelqu'un avec qui vous avez investi de votre temps, de votre énergie, de vos émotions, euh, partagé euh, partager, euh, de bons moments, et puis vous sentir trahi parce que cette personne aujourd'hui ne veut plus rien avoir à faire avec vous, et vous vous rendez compte pour résumer, parce que là c'est tout frais, il faut que je vous résume, autrement j'aurais besoin de vous parler pendant une demi-heure. Euh, vous sentir trahi parce que suite à un long silence, vous essayez de reprendre contact avec une personne en qui vous avez cru et qui vous a donné l'impression de croire en vous. Vous avez participé à des projets et... Euh, vous vous êtes donné à fond parce que vous y avez cru et on vous a fait croire qu'on croyait en vous vous avez donné de vous parce que vous aviez envie de donner personne ne m'oblige à le faire mais euh... la trahison est quelque chose qui euh... qui est probablement quelque chose de l'une des choses les plus douloureuses qu'on puisse vivre et euh... ben moi aussi euh ça fait partie de ma vie, c'est pas la première fois, hein, je veux dire, euh, je vais euh, arriver à un moment donné, quand on fait le point de sa vie, on se rend compte que des trahisons, on en a peut-être vécu plusieurs, et euh, sans parler des sentiments de trahison qu'on peut avoir, mais vraiment euh, de la vraie trahison, où vous avez vraiment investi, où vous avez donné de vous, et l'émotion est très forte, où l'amitié euh, était très forte, où vous comptiez sur beaucoup de choses, où vous aviez beaucoup d'espérance, beaucoup d'espoir, et où on vous fait comprendre que, tout se retourne contre vous, que c'est votre faute, que c'est vous. Alors, ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'incompréhension, ce sentiment de, ben, de solitude, voilà, c'est ce que je vis là. Là, en ce moment, euh, en plus, cette personne n'a pas eu le courage de m'en parler ouvertement. J'ai essayé de la joindre, elle fait la soude d'oreille, elle ne répond pas. Elle m'envoie des textos, euh, premièrement, en me disant que tout va bien, et ensuite, pour m'envoyer un, un autre texto, euh, « Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi parce que nous ne partageons pas les mêmes valeurs, et je comprends, en fait, par ce partage de valeurs, c'est que si ces j'analyse, c'est que j'ai tellement donné de moi que cette personne se reposait exclusivement sur moi pour monter son affaire, pas la mienne, mais la sienne. Et quand moi, j'ai dû dire, voilà, maintenant, ton affaire, elle tourne. Voilà, je t'ai donné ce que j'avais à te donner. Beaucoup plus qu'il n'était prévu, d'ailleurs, euh, sur une très longue période. Euh, ben, moi, je dois prendre le cours de, de mes activités. Euh, moi, mes affaires, elles continuent. Et il s'avère que lui est rentré dans une perception Alors là, si j'analyse... J'analyse à chaud, hein. probablement une perception personnelle, et moi la mienne. Alors que les choses ont été très claires, parce que, vous savez, quand ça arrive, on se remet en question. Moi, je me suis remis en question qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pu dire Qu'est-ce que j'ai pu faire euh, En tout cas, moi, ça m'arrive, et, euh, et je pense que ça vous arrive à vous aussi. Vous vous mettez en question qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qui s'est passé Et donc, j'ai été récupérer des anciens emails, j'ai tout conservé, et je me rends compte que les choses ont été écrites, donc elles ont été dites à plusieurs reprises. Elles ont été lues, c'est noir sur blanc. Et, et voilà. Donc aujourd'hui, euh, je dois gérer ça aujourd'hui et je pense que je vais devoir y revenir parce que euh, laisser le temps le temps. Alors je vais m'en sortir, je sais que je vais m'en sortir. Si ce n'est que voilà, sur le coup, c'est un choc émotionnel assez profond. Ce que je sais, c'est que par expérience, je vais rebondir. Je ne sais pas encore comment et comment je vais pouvoir donner un sens à ce qui m'arrive là aujourd'hui. C'est dur, c'est lourd, c'est douloureux. C'est injuste, je crois que je vais en parler à un ami très proche, je vais en parler bien sûr à Camille, elle n'est pas encore rentrée donc elle ne le sait pas encore. Mais voilà, Je vais revenir là-dessus, il faut que je laisse tomber les choses, il faut que j'y pense, il faut que... Voilà. Et je ne vais pas parler pour ne rien dire, c'est juste que je voulais partager avec vous cette émotion, ce choc qui m'est arrivé aujourd'hui et que je vais devoir apprendre à gérer. Même si, bien entendu, ce n'est pas la première fois, comme je le disais, c'est quand même une nouvelle situation, parce que, voilà, vous devez comprendre où je veux en venir. Allez, je vous dis à demain, et je vais, je ne sais pas si demain, je, ce sera mieux. En tout cas, demain, il y aura une nuit qui se sera passée, et puis, si ce pas demain, ce sera après-demain, et puis, de toute façon, j'ai encore une tonne de projets à, à faire, et je vais essayer de me concentrer là-dessus, et ça va me faire du bien de, de passer du temps avec euh, ce qui fonctionne. Allez, je vous dis à demain sur cette petite touche un peu négative. Mais voilà, c'est la règle du jeu. Hein. C'est J'expose ma vie euh, sans, euh, sans filet, euh, en direct. Euh, voilà, je je m'étais engagé à faire ça et à dévoiler tout ce qui va bien et tout ce qui ne va pas bien. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Allez, à demain.